Je reprends au nom de Fatou Matadalanda Bari, licence de droit, accompagné de mes collègues Fatou Louise Bellemou, Fantag Bekaba, Baba Kamara. Nous défendons l'affirmative de l'assertion suivante. L'inadéquation entre la formation et le marché de l'emploi est la cause fondamentale du chômage en Guinée. Le chômeur est défini par le PIT, Bureau international du travail, comme étant une personne en âge de travailler et qui répond simultanément à trois conditions. Être sans emploi, être disponible et avoir cherché activement un emploi dans le mois précédent ou en avoir trouvé un qui commence au moins dans trois mois. Selon des chiffres du PNDS, 83,2% des chômeurs sont des jeunes. Le taux de chômage est de 61% chez les jeunes de niveau supérieur, contre une moyenne nationale de 52%. Aussi, parmi les jeunes ayant un emploi, 84,6% de ces emplois sont des emplois vulnérables. Pour résoudre ce fléau, la définition de notre système d'éducation doit répondre à la question de savoir quel type de société humaine voulons-nous fonder. Pour cela, nous devons d'abord déterminer le modèle social voulu avant de définir le contenu du programme d'éducation, car il faut une concordance parfaite, je dis bien parfaite, entre les deux. Le modèle social étant naturellement le fils du système d'éducation de la dite société. Il serait alors déraisonnable de vouloir le contraire, d'autant plus qu'on ne peut tirer du jus de citron d'une pomme résoudre ce problème, il suffit d'être un tout petit peu intelligent en formant des personnes dans l'optique de leur inculquer et des compétences qui concordent parfaitement aux besoins du marché de l'emploi dans un premier temps et dans un second temps en formant des personnes proportionnellement aux emplois disponibles. Et dans un bon français, et selon une formule consacrée, cela s'appelle l'adéquation de la formation au marché de l'emploi. Mesdames et Messieurs, distingués invités, nous du camp affirmatif, nous vous montrerons avec éclat dans ce débat que le chômage en Guinée a face des causes subsidiaires qui sont négligeables, mais que la cause fondamentale de ce fléau reste et demeure l'inadéquation entre la formation et le marché de l'emploi. Je vous remercie. Messieurs les ministres, administration de l'UNC, Mesdames et Messieurs distingués invités, chers étudiants, bonjour. Je reprends au nom de Kamara Kadiatou, étudiante en licence 3, génie informatique. La question de chômage occupe une place très importante dans l'évolution de nos vies quotidiennes, mais aussi reste centrale à l'échelle du monde entier. Ce qui s'explique par le fait que tout président ou candidat à la présidentielle met un accent particulier sur cette question qui est celle du chômage. Ainsi, il le devient le souci principal de tous les gouvernements du monde entier, Non seulement pour le bien-être de leur population, mais aussi pour le développement de leur pays. Mesdames et Messieurs, nous savons tous qu'il est impossible de parler de la résolution d'un problème sans pour autant connaître ça ou ses véritables causes. C'est dans cette lancée que nous nions carrément l'assertion qui dit que l'inadéquation de la formation au marché de l'emploi est la cause fondamentale du chômage en Guinée. Mes chers adversaires parlent de cause fondamentale. C'est quand même une lourde accusation pour laquelle il conviendrait de se poser des questions. Les véritables causes fondamentales du chômage ne se trouvent-elles pas ailleurs Acceptez cette affirmation. Acceptez cette Affirmation euh, chaleureuse publique ne renvoie pas d'une manière ou d'une autre à nier les véritables causes du chômage. Nous nous disons qu'accepter cette affirmation, c'est tout simplement empêcher à notre cher pays, la Guinée, de résoudre l'un des problèmes les plus influents sur son processus de développement. Pour éviter cela, nous, du cas négatif, soutenons avec sûreté et fermeté que les causes fondamentales du chômage en Guinée sont autres que l'inadéquation dont parle le camp adverse. Mais aussi, et surtout tout au long de ce débat, nous vous ferons découvrir les vraies causes du chômage. Car ne pas connaître la vraie cause d'un problème, ne pas connaître la véritable source d'un problème, distingués invités, c'est synonyme de ne jamais trouver sa solution. Je vous remercie. Monsieur le ministre, administration de l'UNC, distingués invités, chers étudiants, bonjour. Je réponds au nom de François Benkabal, étudiante en licence 3 droit des Affaires. L'inadéquation entre la formation et le marché de l'emploi est la cause fondamentale du chômage, on dit. Cette assertion suppose que le chômage n'est pas dû exclusivement à l'inadéquation entre la formation et le marché de l'emploi, donc que le chômage a bien d'autres causes. Mais ces causes ne sont que des causes marginales et que la cause fondamentale est effectivement l'inadéquation entre la formation et l'emploi. Défendre l'affirmative de cette thèse, mesdames et messieurs, consiste à procéder à une repartition distributive de chaque cause en fonction de son degré d'implication dans la création du chômage en Guinée. Par ailleurs, l'on pourrait dire que l'une des causes du chômage est l'insuffisance de la création d'entreprises qui trouve sa source, entre autres, dans le manque d'électricité qui n'encourage pas les petites et moyennes entreprises de pousser un peu partout sur le territoire guinéen comme des champignons. Mais cette cause n'est pas la cause fondamentale du chômage, car malgré ce manque, des milliers d'entreprises sont créées en Guinée. Selon les chiffres de la pipe l'agence de promotion de l'investissement privé, 8 814 entreprises ont été créées en Guinée en 2016, 8 231 entreprises ont été créées en Guinée en 2017. Certes, ce n'est pas les États-Unis d'Amérique, mais ce n'est pas terrible non plus. Mes chers adversaires pourraient rappeler que l'instabilité politique est la cause fondamentale du chômage en Guinée, autrement dit les nombreuses manifestations politiques que notre pays vit souvent. Mesdames et Messieurs, puisque celles-ci pourraient effectivement contribuer à perturber les activités économiques de notre pays, puisque nous ne sommes pas état de guerre au point où aucune initiative économique n'est possible, ce serait exagéré de penser que l'instabilité politique est la cause fondamentale du chômage en Guinée. Mes chers adversaires pourraient également rappeler cet argument qui relève du sens commun. Cet argument qui consiste à dire que les jeunes diplômés guinéens ne trouvent pas d'emploi parce qu'il n'y aurait pas de financement. Mesdames et Messieurs, quand vous êtes très bien au fait des actualités économiques de notre pays, vous le savez aussi bien que nous que cet argument ne tient pas à la route. Car notre État, en collaboration avec des partenaires internationaux, Agence française de développement, Banque mondiale, Fonds monétaire international, Banque africaine de développement, ont mis au point différents mécanismes financiers pour permettre aux jeunes guinéens de financer leurs projets, à condition bien entendu d'être suffisamment qualifiés. Pas plus tard qu'en janvier 2019, la Banque africaine de développement a signé avec le ministère du Plan et de développement deux protocoles d'accord de dons et de prêts d'un montant de 11 millions de dollars pour financer les projets agricoles des jeunes guinéens. Par conséquent, des millions de dollars donnent tout au fond du tiroir et finiront par retourner dans d'autres pays parce que chez nous, en Guinée, il n'y a pas d'adéquation entre la formation et l'emploi. Par conséquent, cette inadéquation s'explique par la formation universitaire totalement déconnectée du milieu professionnel, le niveau de diplôme exigé souvent par certains emplois dont la formation n'est pas accessible par le jeune Guinéen, la marginalisation de la formation professionnelle, le faible niveau de certains étudiants sortants qui n'ont pas encore intégré les fondamentaux de leur discipline. Par conséquent, non compétitifs et non productifs. Parlons de la déconnexion entre les universités guinéennes et le marché de l'emploi. Imaginez qu'en Guinée, chaque année, les universités guinéennes mettent sur le marché de l'emploi des milliers de diplômés en droit, des milliers de diplômés en sociologie, des milliers de diplômés en économie, en informatique. Honnêtement. que tous ceux-ci iront travailler, mesdames et messieurs. Pendant ce temps, nos terres fertiles étalées à perte de vue, attendent d'être mises en valeur. Et dans ce temps, nous avons un besoin certain de spécialistes en agronomie. Et combien d'agronomes formons-nous par an un Une goutte par rapport aux autres disciplines. Ridicule, n'est-ce pas Alors la cause fondamentale du chômage ne se trouve pas ailleurs. Elle est là, elle est là, elle est là. Car c'est l'inadéquation entre la formation et l'emploi. Je vous remercie. Messieurs les ministres, chers invités, chers camarades étudiants, bonjour. Je reprends au nom de Larson noudo jean louis étudiant en licence 3 génie Informatique. J.M. Coran disait « Le travail est l'activité la plus noble de l'homme, qui n'est rien, ne peut rien faire et ne peut rien accomplir sans le travail. » Abbé Pierre lui disait « Le travail est l'une des conditions de la dignité humaine, de la possibilité pour l'homme de conquérir sa liberté. » Je vous cite ces grands hommes pour vous dire à quel point le sujet n'est pas à prendre à la légère. Parce que les accusations sont très graves. On voudrait faire croire à ces milliers d'hommes et de femmes qui voient à leur dignité bafouée par le manque d'emploi que la cause fondamentale, pèsez bien, fondamentale, de leur état de chômeur est due à une inadéquation entre le marché de l'emploi et leur formation. Albert Einstein a dit, un problème sans solution, c'est un problème mal posé. Il est donc important que nous, en tant qu'intellectuels censés trouver des solutions aux problèmes de notre pays, ne nous attardons pas dans des affirmations insensées. Parce que si nous acceptons cela, mesdames et messieurs, nous acceptons alors de fermer les yeux sur des comportements néfastes, des attitudes condamnables qui constituent des fondations sur lesquelles nous sommes en train de bâtir notre pays. Et vous savez comme moi que lorsqu'une fondation est mal faite, tôt ou tard, la maison finit par s'écrouler. C'est pour cela que mon équipe et moi nous montons au créneau pour dénoncer ces comportements-là afin que tout le monde puisse prendre conscience. Laissez-moi vous parler du problème de corruption dans notre pays puisque visiblement certains semblent l'ignorer. Laissez-moi vous parler des 35 000 emplois fictifs décelés par le recensement biométrique au sein de la fonction publique. 35 000 emplois fictifs. Avez-vous connaissance du nombre d'étudiants qui sortent dans nos universités par année on aurait pu trouver une place pour un nombre important de ces étudiants. Mais ils veulent nous dire que cela ne constitue pas une cause fondamentale au problème de chômage dans notre pays. On n'est pas d'accord. Laissez-moi vous parler des 30 milliards de francs guinéens que l'État avait fait comme économie à cette époque. Et imaginez-vous le nombre d'années que cette magouille a duré dans notre pays. On aurait pu économiser une, une somme importante. Pour créer des entreprises, créer des usines, créer des projets qui allaient impliquer la majorité de ces jeunes, même s'ils sont sociologues, même s'ils sont je ne sais quoi. On aurait pu le faire pour résoudre le problème de chômage dans notre pays. Mais on ne l'a pas fait. Et on veut dire que c'est parce qu'il y a une adéquation entre la formation des jeunes et le, et le marché de l'emploi. C'est ce qui fait qu'il y a chômage dans notre pays. Vous savez, on calcule le taux de chômage en fonction de la, de la population active d'un pays. Mais il y a dans nos administrations déjà qui ont dépassé l'âge d'être actifs, qui ont atteint l'âge de la retraite, qui occupent des postes, des postes, nos postes, Avec cela. je vais vous raconter une petite histoire que je raconte souvent s'il vous plaît vous voulez écouter mon histoire calmez-vous s'il vous plaît je vais vous raconter l'histoire d'un ami à moi que je raconte très souvent il s'appelait Bafodé et Bafodé c'était un jeune très studieux il, avait, il était remarquable il est sorti major de sa promotion en comptabilité contrôle audit il a frappé à toutes les portes en Guinée il n'a pas eu d'emploi et quelques mois plus tard, je vais dans le quartier, je demande où est Bafodé. On me dit Bafodé n'est plus là. J'ai dit il est où On me dit qu'il est parti pour la Libye. J'ai d'abord fait quelque part en arrière, je me suis posé certaines questions. Je me suis dit Bafodé était-il vivant en ce moment Mort Où était-il J'avais pas de ces nouvelles. Mais aujourd'hui, je suis offensé quand les gens viennent me dire que si Bafodé n'a pas eu d'emploi dans son pays, c'est parce qu'il y avait une inadéquation entre sa formation et le marché de l'emploi. Je ne suis pas d'accord. Parce que si je suis d'accord avec ça, mesdames et messieurs, j'accepte alors d'ouvrir la porte à des milliers de jeunes comme Bafaudet pour quitter notre pays. Alors comme moi, j'espère que vous aussi, vous n'êtes pas d'accord. Je vous remercie. Monsieur le ministre, administration de l'UNC, distingués invités, chers étudiants, bonjour. Je reprends au nom de Fatou les mots, étudiante en licence droit, droit des affaires. Retenez cela, lorsqu'on est bien formé, lorsqu'on est bien qualifié, rien ni personne ne peut nous empêcher d'avoir un emploi. Pas le maraboutage, pas la corruption, même Dieu il est juste. Et lorsqu'on est bien formé, la nature même est d'accord avec nous, que rien ni personne ne peut nous empêcher d'avoir un emploi. L'adéquation entre la formation et l'emploi, est le mal principal qu'il faut attaquer à la source pour résoudre le problème de l'emploi. Mais ce n'est pas si simple, car le mal s'enracine d'abord par l'absence de concertation entre les acteurs de définition des programmes scolaires et universitaires et les acteurs du marché de l'emploi. Par ailleurs, ce mal trouve sa source dans une absence de conseil d'orientation après l'obtention du baccalauréat pénible. Ces jeunes bacheliers ne connaissant rien du monde universitaire, encore moins du monde de l'emploi se laisse séduire par le nom des disciplines sans pour autant poser des questions sur leurs finalités beaucoup d'entre nous pensent que faire relâcher international après la licence on se fera embaucher aux Nations Unies beaucoup d'entre nous pensent que faire génie informatique après la licence on se fera embaucher par Bill Gates ou par Mark Zuckerberg c'est triste de voir la réalité rattraper ces anciens illusionnistes c'est dommage de voir la dernière fois, lorsque les rumeurs ont couru sur le recrutement de l'armée, ces programmeurs, ces philosophes, ces juristes se voient en bon militaire en faisant la queue pour le dépôt. Ces jeunes innocents, rattrapés par une triste réalité, auraient pu servir leur nation en même temps satisfaire leurs besoins s'ils avaient eu un conseil d'orientation leur permettant de choisir une formation adaptée au marché de l'emploi. Ce décalage entre le niveau de diplôme exigé et le diplôme obtenu montre le manque de compétitivité des jeunes diplômés guinéens face à leurs camarades d'âge étranger. Togolais, béninois, sénégalais et j'en passe. Car nous sommes dans un système d'intégration actuellement qui nous impose d'être compétitifs face à nos camarades d'âge étranger avec le même état d'esprit. Mesdames et messieurs, distingués invités, la mondialisation est passée par là. Ce décalage... Et la raison pour laquelle, aujourd'hui, il y a la présence d'un grand nombre d'étrangers dans les postes les plus importants de nos entreprises, de l'enseignement supérieur, un peu partout dans nos institutions. Cela est une inadéquation du second degré qui continue à alourdir les chiffres du chômage en Guinée. Je vous remercie. Monsieur le ministre, administration de l'U.N.C. chers invités, Chers amis étudiants, bonjour. Je reprends au nom de Diablo, maman de salut. Je suis étudiant ingénieur Génie Informatique, Génie logiciel. J'entends mes chers débatteurs parler de création de milliers d'entreprises. Mais qui dit création de milliers d'entreprises, qui dit de, création de nouveaux emplois J'aimerais savoir où se trouvent ces nouveaux emplois. Mesdames et messieurs, il y a une attache de chez moi qui dit que si tu vois une tortue voler, regarde autour de toi, tu verras forcément la personne qui l'a lancée. À l'image de cette tortue et de son lanceur qui représente l'employé et l'entreprise, étant dans un pays avec un niveau de développement économique très faible, étant dans un pays où il y a très peu d'entreprises, comparé aux milliers de diplômés qui sortent de nos universités. Pouvons-nous dire que l'inadéquation entre la formation et le marché de l'emploi est la cause fondamentale du chômage Je dis non. Et si on parlait des véritables causes fondamentales du chômage dans notre pays Parlons de l'instabilité politique, parlons des troubles sociaux occasionnant le vandalisme des entreprises, par conséquent causant la fuite des investisseurs et le découragement des entrepreneurs Aujourd'hui, mesdames et messieurs, on voit à longueur de temps que les, les entrepreneurs ou les investisseurs fuient notre pays, partir dans les pays de la sous-région, créer des entreprises par la même occasion, créant des milliers d'emplois pour ces pays, pour ces jeunes, tandis que les jeunes Guinéens sont toujours au chômage. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, le secteur privé guinéen sort tous les jours de son mutisme et condamne avec la plus grande fermeté les multiples attaques et violences qu'il subit en son sein. Chose qui ébranle fortement l'économie nationale et décourage dangereusement tout investisseur direct, qu'il soit local ou étranger. Je vais vous raconter une histoire qui illustre cela, mesdames et messieurs. Le 14 novembre 2018, la société Guter Mining, à Panangoro, a été victime d'une attaque avec une violence inouïe. Tous les équipements, je dis bien tous les équipements présents sur le site, ont été soit vandalisés ou purement et simplement calcinés. Mettant du coup au chômage, un bonhomme de Guinéen. Alors, mesdames et messieurs, mes chers co-débatteurs parlent de formation. Allez dire à ces milieux de jeunes qui se sont retrouvés au chômage. Allez alors leur, leur dire que si leur famille se retrouve aujourd'hui dans la désolation, c'est parce qu'ils ne sont pas bien formés. Je ne suis pas d'accord avec ça. Le signal négatif de ce comportement sur les entreprises est extrêmement dommageable et pour l'État guinéen et pour tout investissement local ou étranger. Et malheureusement, même aujourd'hui, au sein du peu d'entreprises que nous avons dans notre pays, il y a ce phénomène du népotisme qui ne cesse de prendre de l'ampleur. Aujourd'hui, il est très difficile, voire même impossible, d'avoir un emploi au sein de ces entreprises si tu n'es pas le fils du frère, de l'ami, de la voisine, à la cousine, plein responsable de responsables de ces entreprises. Et ces personnes, mesdames et messieurs, laissez-moi vous dire que ces personnes, une fois employées, ils délaissent leur travail, ils délaissent leurs travaux, parce qu'ils savent la manière par laquelle ils ont acquis leur poste. Et parce qu'ils sont convaincus qu'ils ne seront jamais licenciés, mesdames et messieurs. Et cela, cela empêche la croissance des entreprises dans notre pays. Et nous tous ici sommes d'accord avec le fait qu'au sein d'une entreprise, s'il n'y a pas de croissance, il n'y a pas de création de nouveaux emplois. Et tant qu'il n'y aura pas création de nouveaux emplois dans le pays, mesdames et messieurs, laissez-moi vous dire que le Guinness stagnera toujours dans le chômage. Je vous remercie.